tout le monde, les petites mots J'espère que vous allez bien suivre. Vous allez voir une game extrêmement technique, extrêmement intéressante qui, je le sais, j'en suis persuadé, va vous faire progresser avec des vrais choix, des vrais choix de game. Vous savez, quand on commence à partir sur euh, bah, finalement une, une direction, sur un archétype et finalement on nous propose d'autres cartes euh, dans d'autres archétypes et puis d'autres cartes dans d'autres archétypes et il faut vraiment faire des choix. Euh, voilà, c'est vraiment une game de choix, une game, euh, voilà, une game qui va vous faire progresser. Vraiment, je vous invite euh, à la regarder. J'espère... Euh, euh, voilà, qu'elle va vous plaire, qu'elle va vous aider. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. Je vais prendre Maiev, j'adore. Let's go. À 8K, ça m'était arrivé de tag XQN qui était à 14 ans, mais c'est clair. De toute façon, plus on avance dans la saison, plus il y a des trous. Ouais. Après, en général, si tu es à 8K, tu ne vas pas rencontrer beaucoup de gens qui sont à 13+, mais ça peut arriver. Bon, dommage de ne pas avoir le petit token au début. Surtout qu'il y en a pas mal dans ce lobby. Toujours un peu chiant, mais bon. Ça dépend également de, à l'heure à laquelle on joue. Non. Bah, à l'après-midi, le niveau est plus haut que le soir, mais... On en a parlé d'ailleurs tout à l'heure déjà. Début d'après, enfin, matin... Midi, début d'après, mais on va dire fin d'après. midi En fait, plus t'avances dans le temps, euh, plus le niveau baisse. Enfin, à bas niveau hein, ou à niveau euh, faible. Pas à bas niveau, mais à niveau... Euh, je pense à 8K et moins, c'est le cas. Après, 9K et plus ou 10K et plus, ça dépend du nombre de joueurs ça dépend du nombre de joueurs qu'il y a. Et, et, et, et des bons joueurs qui se connectent ou qui se connectent pas. Mais... Ouais, c'est juste une histoire de concentration, tout à fait. Plus plus avances dans la journée, moins il y a de concentration. Évidemment, il y a toujours des gens qui vont se lever très très tard, et qui vont, qui vont se lever à 14h, et qui vont commencer à jouer à 16h. Eux, en vrai, à 20h22, voire minuit, ils sont encore frais. Mais le gars qui se lève le matin, je sais pas, à 9h-10h, ou à... en disant qu'il qui se lève quand même assez tard, mais le gars, il se lève à 9h-10h. Bon, on parle d'un chômeur, hein, mais... Il se lève à 9-10h, il se dit euh, je vais je vais jouer euh, je sais pas, à, à midi-13h. Je pense qu'à 20h il y a déjà beaucoup moins de concentration et il joue déjà beaucoup moins. Donc toi si t'es frais euh, il va faire des erreurs, lui que toi tu feras peut-être pas. Et que lui il aurait pas fait peut-être 3-4 heures avant tu vois. 6 égale 6 Je le répète pas Mais je le répète quand même 6 égale 6 6 mana Pouvoir sur 6 On récupère la taverne 6 Dans une rafame curve Et le but c'est de tempo avant Si on joue à 5 h du mat Il y a forcément moins de gens qui jouent Du coup on a plus de chances De jouer contre des adversaires Éloignés de notre MMR Je voulais dire Ah oui euh, oui c'est vrai bah, ça dépend quel niveau Je pense que ça dépend En vrai si t'as un niveau euh, Je sais pas 4-5 000, 000 de cote Je pense que c'est là où il y a le gros des joueurs euh, Je pense qu'à n'importe quelle à n'importe quelle euh, heure de la journée Tu vas rencontrer des gens qui ont ta cote Par contre c'est clair qu'à cote très basse Genre vraiment 1000 t'es un truc un peu débutant 1000-2000 ou alors euh, 8 et plus Je pense que là oui t'as raison tout à fait Après tu rencontreras pas forcément des gens meilleurs ou des, des moins bons, enfin ce sera vraiment dispatché quoi. L'important, c'est de jouer des serviteurs. Autre chose. Bon on est pas trop mal, on a une belle tempo, ça c'est plutôt cool, ça c'est 2-5, ça peut prendre les stats de micro, les micros scale un peu. Euh, et puis voilà, après ça va dépendre de ce qu'on va découvrir. Le, truc, le seul hic ici, c'est qu'on n'a qu'un seul une seule découverte. Donc si la découverte n'est pas bonne, bon bah ça peut être le genre de game où vraiment la méta elle nous punit quoi. La fameuse méta découverte. Alors on découvre une carte, elle est pas bonne, on se fait taper derrière. Sinon je ne sais pas ce qu'ils vont sortir à la place des quêtes, mais ça serait bien qu'ils remettent quelque chose. Bah ils ont mis quelque chose, c'est les doubles races. C'est la nouvelle race déjà, les morts vivants et après les doubles types. En fait il faut considérer que vous, vous êtes des ultra tryharders. Quel que soit votre niveau, hein, vous pouvez avoir 2000 de cotes. Bon je ne pense pas mais... Euh, qu'est-ce qu'on pourrait avoir besoin Bah ouais, ça je pense... Ouais, vous, vous êtes des ultra tryharders. C'est-à-dire que vous regardez, j'imagine, des vidéos, vous regardez des lives sur Twitch, donc vous écoutez les streamers vous, vous aider. Enfin, je ne sais pas si les autres aident, mais j'imagine quand même. Et, euh... Et donc, en fait, vous, vous avez une connaissance des cartes, vous avez une connaissance des patterns. Déjà, quand vous prenez un perso, Globalement vous vous dites ah oui là je me souviens le Streamer il a dit qu'il fallait faire une rafam curve C'est ça la rafam curve, ah oui là c'est un spot Où je peux faire une gif curve je me souviens Alors peut-être parfois vous faites une gif alors qu'il faut faire une classique Vous faites une rafam alors qu'il faut faire une chinese Je sais pas mais Mais globalement vous savez les patterns Vous connaissez les cartes et tout Donc en fait vous si on vous rajoute les quêtes en plus bah, globalement vous allez faire des erreurs Mais vous allez quand même faire des plays euh, existants Un joueur un peu débutant Qui, qui joue pas trop euh, Déjà il doit lire les cartes si en plus tu leur rajoutes des quêtes machin, là en termes de secondes, faut rajouter 30 secondes. Euh, tu rajoutes 30 secondes, les gens qui ont l'habitude du jeu, ça va les gaver quoi. Donc, euh... Donc je trouve que il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose. Alors peut-être que dans un mois, un mois et demi, mettre les sorcelleries, les petits sorts, pas sorcelleries pardon, les, les sorts de Ticatus... Ça ça peut être sympa, c'est toujours cool, moi j'adore. Même si ça déséquilibre les métas, je trouve ça quand même rigolo, on s'en fout, de hein. toute façon il n'y a plus d'e-sport, donc euh, méta équilibré ou déséquilibré, on peut juste euh, avoir du fun dans le jeu. Donc ça ça peut être pas trop mal. Je vais prendre ça, là, en tour looper, si jamais je trouve euh, au prochain tour le. Le Nosferatu, pardon, j'ai bugué sur son nom. Perso, je me sens pas ultra tryharder. Je regarde des streams et vidéos plus pour le divertissement. Mais clairement, on peut nous sortir de la casse-casu. Ouais, mais tu connais le jeu quand même. Même si. C'est pas que tu joues pour tryharder, tu vois. C'est pour ça que je dis quel que soit le classement. Si vous avez un classement de 2-3000. Évidemment, ça veut dire que vous jouez pour le fun, hein. vous, vous vous en foutez de faire des top 8, vous jouez, parfois vous faites 8, ça vous fait marrer peut-être. Mais vous avez quand même connaissance des, des, de la théorie du jeu, quoi, qui est quand même essentielle. Hein. Si tu joues tout seul dans ton coin et que tu ne regardes pas de contenu, franchement, sincèrement, comment tu vas comprendre les rafam curves, les, enfin toutes les curves en fait, les stratégies avec les personnages, etc. Ça c'est vraiment compliqué, ça il faut regarder pour euh, comprendre quoi. Salut, Zebeu, ça va très bien, toi. Ah. Zut, ça. Ça, c'est sacrément zut. Dommage, je pense qu'il y avait un petit moyen. Il y avait un petit, un petit moyen, je moyen, dire. Et en vrai, il y avait moyen. Parce que là, on prend une énorme tartine. C'est trop psychos. En fait, à bas niveau, si tu connais juste déjà les curves, t'es au moins à 8K. Minimum. Les curves, c'est 8K. C'est là. Hein c'est là que tout commence. Hein ah, zut. Y'a pas Pirate Ça ce sera forcément avec les Naga J'ai pas de Naga Enfin si mais c'est horrible ça Goldrine j'ai qu'une bête Et Jean Jin, c'est horrible hein Franchement je sais pas Je crois que c'est la fin là Je crois qu'on arrive dans le fameux spot où on veut Greta Prière Ouais mais comment tu vas chercher la Tissa T'as TA25. t'as 25 là. Il hein. a pas de prière, il a pas de pirate. Là, tu vas prier quelque chose qui n'existe pas. Hein. Enfin, genre. Euh... Louer ça à la Sainte Pelle. Hein. Là, franchement. Euh... Non, je pense que c'est le jean. Ouais je pense que c'est top 8 là J'ai bien peur que On va voir on va voir hein. on peut choper peut-être Nomi Un peu tard pour Nomi hein, mais... Merci Harlock c'est gentil merci beaucoup Mini Rag peut-être Merci beaucoup Harlock pour le soutien merci à toi Pas. Pas. Ah, je vois ce que vous faire. Ça part de là, comme on dit. Pire carte du jeu. Dommage. Ça, on s'en fout. Hein. On n'a pas aucun trip potentiel. Engagez une de recrues. Ça Ça, c'est pas mal. Hein. Je vais jouer combien Une carte Deux cartes Trois cartes C'est loin d'être horrible. Hein. Très sèche, fraîche, sèche. Qui sait les secrets que nous avons encore à découvrir Nous sommes. La roue tourne va tourner moi je vous le dis <rire> J'ai bien fait de laisser une chance au, au, au Magmaloc hein. bon, Je pense qu'on va quand même finir top 8 Je le sens, je sais pas pourquoi Je, je le sens quand même qu'on va quand même finir 8 qu'on a quand même trop de retard en fait sur le board Le jean c'est une carte qui est infâme hein. Mais je me suis vraiment bien battu Et je suis content d'avoir fait d'être arrivé à faire ça Voilà, mort. Là, on prend combien On prend 8, 9, 10, on est à 11. Ah, 11, il y a peut-être moyen. En vrai, 11, il y a peut-être moyen. De nouvelles recrues à vous proposer. Allez. Il enfin, n'y a pas de murloc dans ce lobby, c'est chaud. Un hein. murloc, c'est compliqué. Hein. Ça, c'est bien. plus fort, mais il donnera tout. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Choix tactique intéressant. Ah chaud boulette hein. Il a vraiment aucune justice si je meurs maintenant, parce que franchement j'ai tout donné. Il était fort lui pourtant Nice Il faut voir les choses en gros. Oh, C'est une sacrée armée que vous formez là. Je peur de rien sauf des sauts. Ah, dommage, j'aurais trop aimé trouver un autre Magma ou un autre maître. Putain, pourtant j'ai creusé comme un fada. Ah, c'est trop dommage là. J'ai sacrément creusé, hein, c'est frustrant. Nice, enfin, paf, ouais, si si c'est pas mal quoi, c'est mieux que, ouais mieux que rien, vous allez me dire, bon là il se faisait taper par tout le monde, bah on a pas fait un si beau tour, en fait on a fait un joli tour de pièce mais, si on a fait de la stat mais il fallait vraiment passer un cap là. C'est trop cool hein. Ah non, je pense pas, on n'a pas la place. What the flute. What, what the flute. Eh oh, wow. C'est vraiment très bizarre. Ah zut hein pourquoi on n'a pas eu ça avant je vais rebran ou alors je vais rien sur ce tour je fais il est petit lui hein Peut-être faudra virer euh, Bran au prochain tour Ouais je crois qu'on virera Bran au prochain tour, c'est moins fort que les rolls gratuits Il génère pas beaucoup de pièces quand il n'y a pas Murloc. En plus il n'y a même pas Dragon pour Murozon donc en fait il génère vraiment pas beaucoup de pièces euh, lui il a un board chelou. Il a une carte, si on la tue il n'y a plus de board. Même si on la tue pas je crois qu'il n'y a plus de board. <rire> Encore une fois non. L'HLM qui donne plus de plus de à la taverne n'est pas cool pour la boule. Si c'est pas mal. C'est pas mal c'est pas mal mais en termes de pièces c'était un peu compliqué. Ça génère pas de pièces. Je joue pas Galewix non plus. Hein. Tu vois acheter revente euh, même si c'est un LM. Ça pouvait être franchement pris. Hein. Bon je fais ça roll et en fonction. Et je pense que c'est Bran qui vire. Après on aurait pu virer ça mais... Je pense pas. Ah ça c'est trop fort. Ça typiquement c'est la carte trop forte qui fonctionne pas avec Bran. Ça fait rien de plus quoi. Oh, par contre faut des LM là. Ah zut. Ah oh là là. C'est bien d'avoir un taunt de plus pour protéger d'un Leroy ou d'une Mounted First. Ah trop dommage de ne pas avoir eu d'autres ça. Ouais top 3 c'est vachement bien. Je pense que je peux aller au bout. Hein. Franchement je pense que je peux aller au bout. Ça c'est incroyablement horrible à gérer mais... Non. Nice. Ah il est 6 en plus Ah zut La question c'est Est-ce que je peux tuer les bébés Nice Ah c'est ça Il fallait tuer les bébés Pour qu'il reste 0 créa Je crois que je vais hop pour essayer d'avoir d'autres mounted Ça se trop fort Leroy, au mounted Ah, ça peut être pas mal ça. On a zéro Boubou Divin. Lui, il peut avoir des, des Leroy, des Mounted. Je pense qu'il euh, y a lui qui peut avoir potentiellement Boubou, mais... Je pense qu'on va jouer le Dynamiteur, là. Je crois qu'on va le jouer le Dynamiteur. Ouh, magnifique, hein. Elle est incroyable, cette gamme. Hein ça, c'est une sacrée remontada, hein Bien fait de lui faire confiance à ce Magmaloc. Pourtant, on avait un beau spot avec l'Anubarak plus... Euh, le nom, c'est Sainte, hein, c'est ça Sainte. Anubarak plus Sainte Dame. C'était quand même vraiment une bonne... Euh, même si euh, on avait zéro, euh, zéro mort vivants, ça allait quand même bien, bien monter. On était à 25 pour euh, Baron, mais... En fait, j'ai pris Magmaloc juste pour la tempo au départ et finalement... Euh, Nice. Bon je pense qu'on va quand même perdre. Ouais ah, je sais pas en vrai. Alors on a tapé en value. Oh waouh ça se met trop bien. Bah à chaque fois ça fait des égalités. J'ai l'impression que j'ai un scaling qui est... Non pas plus gros. Non en vrai. C'est une connerie. Bon. On joue tous la même compo, je comprends que... Une recrue, tant que vous le pouvez. Bon on va chercher les... Les Leroy hein. Ça il nous faudra pour mantid, Pour Tonté Mounted Inspiré, ou Leroy Leroy, euh, on veut le taunter Leroy Pas sûr, je crois que oui quand même. C'est moi qui ai invité les gens. Je crois que c'est ok. On prend pour la main tiède, je pense que lui on le passe sans jouer. Ouais, je remplace ça, ça et ça. Genre de Leroy de Mounted ou une héroïne altruiste. Enfin, vous voyez, des petites conneries comme ça. Et on essaye de juste garder les stats hautes. Il y a des bas, je trouve, entre garder Jean et garder Bran. Ouais, ouais, il y avait des bas, mais j'ai l'impression qu'il y avait... Finalement, vous voyez, des... tu vois, des LM bleus. J'en ai pas vu des masses. Hein. Le gros LM bleu, j'en ai pas vu beaucoup. Donc, euh... certes, il y a des bas, mais je pense que le jean était quand même meilleur. Si, y a dra... si je... tu rajoutes Dragon dans le lobby, je pense que le Bran passe devant parce qu'il y a, euh... a Murozon. Et franchement, il y a trop peu de cris de guerre. Là, on joue contre LM. Ouais, lui, beaucoup de stats, évidemment. Ça on prend ouais ouais il est trop important lui hein. est-ce qu'on veut tonter ça je crois pas on va l'acheter par contre Je sais pas si ça a du sens. Trois couilles contre lui. Trois couilles contre lui. Ah, je suis pas sûr là, j'ai un peu stressé sur la fin. Dommage, dommage, j'ai un peu stressé sur la fin, c'est dommage, elle était pour moi celle-là, je pense qu'il y a moyen de la gagner. L'héroïne je peux l'acheter, euh, non je peux pas, si je peux l'acheter mais il faut vendre euh, jean, j'ai une carte en moins sur le board, ouais c'est compliqué. C'est dur de faire mieux, ouais, je suis un petit peu trop exigeant avec moi-même là je crois parce que, en vrai avec l'héroïne et l'héroïne c'est difficile, mais je pense que ça part de là, hein. On n'est pas. en fait on a moins de créatures que lui, lui il a les cartes dorées, nous on les a pas endorées, donc il a beaucoup plus de stats, on est juste obligé d'être un peu plus tricky, mais c'est dur d'avoir héroïne. Et... Bah, dommage. Bon, Magmaloc, toujours cool. Hein. Et on continue la série, c'est chouette.